du, du, du, du, du, du, du, du ouais Et salut à tous les astradias c'est Gabriel Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de 4 au Sud Numéro 2 de juillet Donc avant toute chose avant toute chose, donc, ça vient de, de la. Donc, vous allez voir, ça, elle fait partie de mes nouveaux abonnés. Donc, c'est la magicienne. Voilà. Donc voilà, comme promis, quelques cartes pour te remercier des cartes que tu m'as envoyées. Que tu m'as envoyées. Ça m'a fait très plaisir. C'est pour ça que je t'ai mis deux cartes. La première sera ton ange gardien quotidien. Donc je l'ai déjà mis de côté. Je la montrerai. Et la deuxième, c'est une carte qui compte énormément à mes yeux et que je t'offre avec grand plaisir donc on va voir on va commencer déjà par la petite carte que, que j'ai déjà mis de côté parce que je, oui je, je tourne cette vidéo en deux c'est à deux c'est au moins la troisième fois que je vous le fais donc on va commencer par la carte la plus la plus rare de, du lot et que je, bien sûr les cartes ne sont pas à l'échange je dis direct d'avance c'est un dragon photo aux yeux galactiques en ghost donc après, euh, celle-là, tu vois, Laura, je comme promis, je l'ai mis dans le petit bouquin. Elle est. Je n'arriverai pas à la trouver. Elle est là. Elle est avec le, le reste des cartes que je garde et que je mets de côté. Voilà. Après, on va attaquer par le reste des cartes. Donc euh, voilà. On va attaquer par une petite vitalité arc-en-ciel qui est une carte qui est plutôt pas mal, j'avoue. Peut-être euh, peut qu'elle virera dans le deck pyro, on sait pas, je sais pas. Lumière attirante, donc euh, carte aussi pas mal. Euh, alors là, la cote de ma miroir en commune, même si elle est en commune, elle est vraiment intéressante cette carte, je ne l'avais plus, c'est génial. Effet X6, donc celle-là je n'aimais je, je pas trop, celle-là je n'aimais pas trop, mais bon. Après, mur de l'interruption, donc elle est en chatterfoil Ça se voit pas du coup parce que... Euh, voilà. Mais peut-être que si je la mets plus vers la lumière, voilà, on voit qu'elle est en chatterfoil Voilà. Celle-là, celle elle est en commune parce que, regardez. Euh, euh, hop, voilà, on voit pas. Après, fait du vent. Ça, c'est une, une carte qui était plutôt intéressante. Alors là, je suis vraiment trop... Trop content, Laura, parce que tu m'as fait un super cadeau. C'est une carte qui me manquait pour mon deck Elf. Illusion de la musique, il me l'a fallu en deux fois, donc celle-là, je vais la mettre de côté. Elle ira dans le deck. Après, la tempête pendule. Donc ça, c'est ça, ça, ça ira peut-être dans mon deck dragon, j'en avais besoin d'une. Après, rituel de la prédiction. Donc peut-être aussi dans le deck Elf, on ne sait jamais. Voilà. Après, transformation céleste, c'est pareil. J'en ai besoin d'une, je ne savais pas. Dumanès, la sorcière des ténèbres. C'est pas mal aussi. C'est la seule carte monstre, non effet. Ange gardien Joanne. Alors est-ce que c'est celle-là la. la, la... Est-ce que c'est celle-là celle que j'ai pas trouvée Avant, garde Vylon. Donc ça c'est pour le deck euh, elf. Mais je vais pas le mettre celui-là parce que je n'en ai pas besoin. Alors là, c'est Sœur Gagaga, les amis. Sœur Gagaga. Elle, euh, vous voyez la rareté Je crois qu'elle est en, en Ultimate. Euh, euh, ça, c'est beau. Grève Gagaga. Qui est en rare. Après, Ange Lumineux. C'est tout moi. C'est tout moi. Euh, Uranus, agent du désordre. Donc le deck agent, je compte pas me le faire. Hop, attendez deux secondes. Et re, j'ai récupéré la carte qui était tombée. <rire> Crystalline, la princesse de la prédiction. Tu m'as envoyé parce que c'était un elfe, c'est ça Après, une carte qui était vraiment recherchée à l'époque. Balance séraphin étoilé. Ok, celle-là, celle elle, elle, elle, elle faisait partie des deux cartes les plus recherchées des, des mondes de séraphins. Euh, Rennes... <rire> Reine de la nuit blanche Ah c'est peut-être celle-là aussi Parce que je fais souvent de nuit blanche en, en ce moment Parsate le chevalier divin Buten Ça c'est super Un certainiseur que je cherchais Petite fée C'est super aussi euh, Tarutayo, la princesse de la prédiction donc je sais pas si je vais la mettre dans le deck on sait pas n'en sais rien du tout et enfin une carte qui est vieille vieille de l'édition GX mais qui est super intéressante pour moi la cyber trancheuse pourquoi elle est intéressante parce que je voulais en faire la collection et c'est super voilà tu m'as tu m'as euh, bien gâté sur ce colis là même si en code ça fait pas ce que je t'ai envoyé euh, n'oublie pas que je t'ai envoyé ça pour te faire plaisir voilà et là, je pense pas à l'argent du tout. Donc voilà. Donc sur ce, les amis. j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Donc on se retrouve très prochainement pour de prochaines vidéos sur la Team Astral Video. Et n'oubliez pas, le mois de mai, le mois d'avril, euh, pardon, le mois de, qu'est-ce que je dis le mois d'août, il y a deux choses à fêter. Il y aura l'anniversaire de la chaîne et mon anniversaire aussi. Donc voilà. Et ciao tout le monde.